Lorsque l'on tire, la première chose à faire déjà, c'est se concentrer de façon à être le, le plus précis possible. Pour la plupart des tireurs, on, on coupe notre respiration et puis on, on se concentre sur, sur la cible de façon à, à pouvoir tirer euh, plein centre. Lorsqu'on tire sur un, sur un animal, on lui ôte la vie. Nous, on arrête de respirer aussi en même temps, c'est euh, la vie.